Alors je m'appelle Jean-Pierre Ray et je suis professeur à la HES de, de Sierre. Spécialisé principalement dans ce qui est euh, agilité et donc in extenso transfo digital aujourd'hui. Alors la transformation digitale pour moi c'est principalement le, le fait d'intégrer de, euh, de manière très large dans l'entreprise les nouveautés, qu'elles soient technologiques ou pas, en l'occurrence, pour éviter les, de, de, de travailler en silo quelque part. L'apport de la business analyse dans notre organisation, c'est quelque chose qui s'est fait de manière très intuitive, je pense, pendant beaucoup d'années. Euh, parce qu'on euh, travaille de manière collaborative, très ciblée sur les besoins de, des personnes depuis assez longtemps avec une capacité d'analyse aussi très forte. Et par contre, euh, dernièrement, on vient de mettre euh, au concours euh, un poste de business analyst, donc euh, peut-être que, que les mots arrivent aussi avec des descriptions de titres euh, aussi dans notre institution. Mes impressions du Congrès, euh, j'aime beaucoup les, le, le thème aujourd'hui qu'on qui, qu ressent euh, abordé de différentes approches par différentes personnes. Euh, je pense que donne beaucoup d'apports avec beaucoup de questions, plus que de réponses, mais peut-être qu'il faut passer par là.